est, hey, il est arrivé, Mystéa. Un grand merci à Légion Distribution pour sa confiance. C'est le deuxième jeu qu'il me propose de vous présenter. J'ai déjà fait une vidéo sur Facebook, mais vous n'êtes pas tous abonnés à Facebook. Et puis, ben, je vous ai fait deux, trois améliorations. Vous allez avoir droit au macro des figurines. Et je peux vous dire que ça vaut vraiment le coup. Puis, deux, trois animations comme ça là, qui vous montrent le plateau. Enfin, du truc, je vous gâte un petit peu. Quoi. Euh, en attendant, en tout cas, euh, ce jeu-là, c'est quelque chose qui est assez velu quand même à prendre en main, donc c'est pour ça que je vais faire deux vidéos, une vidéo d'unbox et puis une vidéo où on fera pas un let's play, mais on va regarder en détail une phase de jeu pour que vous puissiez vraiment apprécier en fait toutes les particularités de ce Mystéa. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis à me lâcher un petit pouce si la vidéo vous a plu. Allez, c'est parti, go Allez, là comme ça rapidement, euh, on est sur euh, un jeu euh, de Tabula donc qui sera distribué en France par euh, Légion Distribution que je remercie euh, chaleureusement de m'avoir envoyé euh, cette version-là pour, euh, pour vous la présenter. Voilà, c'est euh, des gens qui sont très très très sympas, des hein, gens de, de, de chez Légion Distribution. Pas parce qu'ils m'envoient des jeux, mais parce que je discute beaucoup avec eux. Et euh, c'est une petite boîte familiale et franchement ils sont, enfin moi je les trouve de plus en plus au top euh, 14 ans au niveau de l'âge, 2 à 5 joueurs alors là on verra hein, dans la présentation du jeu que 3 c'est un bon équilibre 5 c'est beaucoup, 2 c'est pas assez par contre voilà, là il y a un petit truc inquiétant c'est 90-120, il semblerait que ce soit vraiment ça ce soit vraiment 90-120, plus 120-90 donc c'est un jeu qui est assez long euh, qui est certes de toute beauté, mais qui est quand même assez long, donc il faudra prévoir un petit peu de temps. Finalement, est-ce que c'est pas une bonne chose d'avoir de, de nouveau des jeux où il faut du temps pour jouer euh, à, vous de, à, vous de, à vous de voir ce que vous en pensez. On va regarder au niveau euh, du contenu, euh, donc on va avoir un plateau de jeu, un plateau d'éléments, il y a plusieurs plateaux hein, dans le jeu. Hein. 5 îles flottantes, vous allez voir, c'est des îles là, qui flottent autour d'un cristal magique, c'est sympa. Des figurines de champions, il y en a 7, il y a 7 champions avec leurs cartes, leurs 7 cartes. Euh, 5, 5 cartes euh, d'harmonisation, il y a 30 cartes de rencontre, 80 cartes de commandement, euh, 7 figurines de monstres avec leurs cartes également, 5 cartes région, 1 carte de tempête, 15 cartes de résumé de jeu, 20 figurines de golems, il y a beaucoup beaucoup de pièces, hein. vous voyez là il y a des héros et des, euh, et des, euh, et des, et des monstres, des marqueurs, 5 marqueurs, euh, des points de gloire, des jetons de fortification, des jetons d'énergie, il y en a 5, il y a 40 figurines de troupes, vous allez voir on a à la fois un héros, des troupes et des golems, c'est vraiment sympa. Euh, C'est un jeu de prise de territoire, hein. il faut marquer son territoire, il faut essayer de, en fait, de conquérir des territoires et d'être le plus en force euh, sur ces territoires. En question des euh, jetons de mirage, euh, d'expérience, de gloire, 65 socles de couleurs qui vous permettent de faire des équipes, euh, 5 caches de bataille, euh, des cartes de référence, 5 en l'occurrence, et puis un sac à jetons customisés. Un petit euh, un petit coucou à, à Philippe qui, qui, qui gringe, que des fois, il n'y ait pas des sacs pour mettre les jetons. Ben non, celui-ci, il y en a un. Et une application compagnon, carrément. Allez, on va ouvrir ça. C'est une grosse boîte, euh, une grosse boîte bien lourde, comme on les aime, avec beaucoup de contenu. Alors moi, je suis en pleine découverte du jeu en ce moment. Donc, euh, je vous en parlerai plus en détail. Dès que je le maîtriserai vraiment. Tiens, c'est marrant. Cette feuille-là... Ah oui, d'accord. C'est parce que là, en fait, il y a la version, version anglaise. Et en fait, c'est juste une feuille qui est posée, apposée dessus. Elle n'a pas été collée. C'est peut-être pas plus mal. Elle a été apposée dessus pour la version française. Allez. On va regarder ça. Je trouve que le caractère design du jeu est vraiment, vraiment, vraiment, vraiment splendide. C'est un jeu qui est sorti il y a... Un quelques temps déjà chez les anglophones et puis qui arrive ben, d'ici euh, quelques jours maintenant, hein, euh, fin de semaine prochaine je crois, même si je ne me trompe pas aux alentours du 15 il sera disponible pour vous allez, il y a l'effet de, de prise d'air pour ouvrir la boîte ouais, les figurines sont très très belles on y reviendra alors là on va retrouver les plateaux pour les joueurs un plateau deux plateaux trois plateaux je pense qu'il y en a d'autres en dessous donc ça typiquement c'est les plateaux des joueurs donc ici ils vont capitaliser la gloire et l'énergie vont pouvoir utiliser des cartes qui vont soit capitaliser ici pour pouvoir les jouer plus longtemps je reviendrai plus en détail dans les règles hein, vous inquiétez pas hein. Euh, sur le plateau vous posez des cartes qui soit améliorent votre personnage, soit elles améliorent votre fortification, soit elles améliorent votre golem, soit elles améliorent vos troupes, soit elles ont des effets permanents sur d'autres cartes ou d'autres effets de cartes qui vous permettent de comboter et puis ici c'est la zone en fait euh, de défauts lorsque vous jouez des cartes et que vous les consommer immédiatement sans les apposer sur ce plateau pour pouvoir les capitaliser, ben elles vont ici. Ici, vous avez une zone de déploiement. C'est ici que vous allez poser vos personnages avant qu'ils partent sur, euh, sur les îles. Ça, c'est pareil. On, on, verra ça. on verra ça plus tard. Pour l'instant, je ne fais qu'un unbox. Mais voilà, très succinctement, le, le système, la mécanique du jeu, c'est d'avoir un deck dans votre main. Et grâce à ce deck, vous allez pouvoir déployer des troupes euh, sur les îles qui flottent autour du cristal, il faut essayer euh, de, de conquérir un maximum de zones. Et puis en fonction des zones que vous allez conquérir à la fin du round, vous allez avoir euh, euh, du coup euh, de la gloire. Et donc ici, là, sur ce plateau, vous préparez votre partie. Puis surtout, vous consolidez euh, les tours qui suivent. Donc ça, c'est plutôt sympa. Chaque plateau est unique. Hein, il correspond à une sorte de famille. Tout simplement, ce sont les couleurs qui sont euh, sur les socles, -à -dire que vous allez avoir des socles violets, des bleus, des jaunes, ça va vous permettre de différencier euh, vos, euh, <coughs> vos équipes. Voilà les couleurs des équipes qui sont disponibles, 1, 2, 3, 4 et 5. Hein. Donc euh, les euh, verres d'eau, les violets, les jaunes, les noirs et les rouges. Ça, tout ça là, je ne sais pas ce que c'est pour l'instant, je ne vous le cache pas. Et ça voilà, ça c'est une des îles qui va, euh, qui va graviter autour du plateau. C'est bizarre parce que euh, je tombe là-dessus. Euh, J'imagine que le reste est, de, est, est, est en dessous. Euh, C'est un peu bizarre qu'il y ait comme ça, une partie comme ça, et puis le reste en dessous. C'est dommage. On aurait aimé que tout soit tout soit regroupé. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Le bouquin de règles. Très très très beau bouquin euh, de règles. Vraiment, waouh. Wow. Des belles couleurs, un beau choix. Voilà euh... ouais, une belle charte graphique. Moi j'aime beaucoup, j'adore la couleur bordeaux en plus, donc là je suis un peu, euh, je suis un peu servi. Alors après je vous l'ai dit, hein, c'est un peu velu comme jeu, va falloir s'y atteler, mais de ce que j'ai compris le jeu le mérite, euh, le mérite euh, largement, mais alors vraiment largement. Bon bien sûr là pour le coup bah, c'est tout en français, et puis bah, là ça vous explique, euh, ça vous explique les phases de jeu. Vous allez voir, vous verrez sur, euh, sur YouTube où je vous le présenterai plus en détail. C'est euh, vraiment sympa. Donc là, on voit hein, les îles hein, et en fait euh, la capacité que vos personnages auront à se déplacer d'une île à l'autre. Ça, c'est pareil, je vous, euh, je vous expliquerai ça euh, plus en détail. Voilà, un bon bouquin. Donc, je vais aller un peu plus vite avec des cartes de monstres, avec des descriptifs un peu plus, euh, un peu plus poussés pour, euh, pour chaque monstre. Ah, ça fait faire de la bonne lecture. Une table de rencontre avec des valeurs. Ça, il va falloir qu'on qu regarde ensemble de quoi il retourne. Et puis là, on a euh, toutes les cartes qui vous sont présentées avec euh, le détail de ce qu'elles font. Si vous avez du mal à interpréter les, les, les signes qui sont en dessous, je, normalement, euh, ces signes-là, ils sont quand même assez. Euh, euh, C'est des icônes qui se lisent assez facilement. Mais si vous avez un doute, vous pourrez vous euh, reporter comme ça. Euh, aux cartes pour les voir. Alors, vous avez des cartes qui vont apparaître à des airs bien définis, hein, R1, R2, R3. Euh, C'est des rounds, en fait. C'est des rounds dans la partie, round 1, round 2, round 3. Vous allez voir, en fait, les cartes, elles ont un numéro euh, d'air et euh, elles sont présentes en fonction, euh, en fonction de l'évolution de la partie. C'est bien parce que ça crescente, en fait, euh, la difficulté. C'est-à-dire que plus la partie avance, plus vous avez des cartes qui se révèlent. Des cartes qui pou vont pouvoir comboter avec les cartes qui sont déjà présentes du coup. Hein, parce que j'imagine que les cartes de l'air 1 euh, doivent être capitalisées et puis ensuite permettre des super combos avec ce que vous allez avoir de l'air 2 et ensuite de l'air 3. Hein. Il y a trois R pour, euh, pour, pour, boucler, pour boucler une partie. C'est euh, très alléchant. C'est marrant parce que sur internet, j'avais un peu regardé les images. et J'étais un peu euh, sur la retenue. Et puis euh, là, euh, je dois vous avouer que graphiquement, je suis vraiment, vraiment, vraiment, euh, vraiment conquis. Quoi. Euh, on va regarder ce qu'il y a sous ce plateau-là avant euh, de s'attarder. Alors là, déjà, vous avez tous les, euh, tous les héros qui sont ici. On les regardera un petit peu plus en détail. Hein. Tous les héros qui sont ici, puis ça, c'est tous les méchants. Et là, c'est tous les golems. C'est vraiment, vraiment très, très, très fourni. Quoi. Très fourni. Là, en dessous, on va avoir les troupes. Ok Là, on a des cartes. Là, on a tout un ensemble de pions. Ça, c'est les fameux socles qui vous permettent de distinguer en fait vos troupes de celles du voisin, hein, tout simplement. Et puis, eh ben, espérons que en dessous, oui, voilà, en dessous, voilà, très bien. <rire> en dessous, ben, je retrouve la suite hein, de mon plateau. Euh, je retrouve mes, mes, mes, les deux plateaux qui me manquent, hein, les deux plateaux individuels qu'il me manque. Je vais retrouver ah ben, voilà mes îles euh, qu'il me manquait. S'attarder un tout petit peu sur les îles. En fait, ces îles-là, vous allez voir, elles gravitent autour du plein tout principal et euh, elles sont euh, représentées avec des éléments. Donc, il y a l'élément de, des rivières, hein, vous voyez, rivière, rivière, euh, les nuées, les montagnes, les forêts et les cristaux. Et donc, il y a trois en fait, éléments par euh, par île. Euh, et comme il y a cinq éléments, bah, chaque île ne peut pas contenir tous les éléments. Ce qui est intéressant, c'est que vous devez en fait conquérir une zone en y plaçant un maximum de personnages. Donc le héros il doit valoir de base euh, 3 en valeur de force, le golem vaut 2 en valeur de force et puis la troupe vaut 1 en valeur de force. Et euh, du coup euh, on se retrouve avec euh, avec ben, des, des figurines qu'on va, on va payer des actions pour pouvoir venir les poser sur les îles. Et puis une fois qu'elles sont posées sur ces îles, ben, euh, elles vont pouvoir euh, euh, en prendre le contrôle si elles sont majoritairement représentées dessus. Et puis pour passer d'une île à une autre, ben, c'est pareil, il faut payer des coûts. Euh, pas payer des coups de bière hein, mais payer en coups de, euh, coup de, coup de pouvoir que vous, allez, que vous allez pouvoir capitaliser grâce à, vo à votre deck, à vos cartes et euh, en fait pour passer d'une île à, à une autre il faut passer d'un élément euh, euh, par exemple là je suis dans la rivière je passe de l'élément rivière à l'élément rivière qui est ici, donc en l'occurrence je ne pourrais pas aller sur cette île là parce qu'il n'y a pas d'élément rivière si j'ai mes troupes en élément rivière si je veux aller sur cette île là depuis, depuis cette île là il faut d'abord que je passe soit sur cristaux soit sur forêt pour ensuite pouvoir basculer sur cette autre île là donc la conquête elle est vraiment euh, segmentée par tout un ensemble d'étapes voyez c'est ben, franchement euh, je, je me délecte euh, je me délecte de, de, de découvrir de découvrir ce jeu avec vous euh, ça c'est le plateau principal on le regardera après je découvre avec vous le, le, le contenu de la boîte en même temps Ah, hein, je vois que j'ai une, une carte là c'est super Waouh. ah ouais j'ai une planche là qui est vraiment superbe avec toutes les cartes qui sont... Ah, c'est bien parce qu'il y en a bien entendu, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est pour les joueurs. Plutôt que de se battre avec le bouquin, et eh ben vous allez avoir toutes les cartes qui vont être présentées ici. Puis vous avez votre fiche de cartes euh, qui vous permet euh, comme ça de, de venir voir euh, ben, à quoi correspond euh, tel type de carte, quel est son effet ou, ou, ou, ou tout ça. c'est Il euh, y a énormément de matos, hein. elle est belle cette boîte, elle est, euh, elle est fournie euh, ouais ça fait c'était lourd, c'était lourd mais, euh, mais vous avez vu l'intérieur ça, ça ça peut paraître euh, mais voilà moi j'aime bien avoir des intérieurs de boîte comme ça il y, y a de la qualité là hein. on s'est euh, embêté ça c'est un deuxième plateau alors il y avait déjà un premier plateau je vous l'ai montré ici qui sert à euh, activer votre personnage. Donc ça, c'est ce que vous allez utiliser pour chaque joueur. Ça, c'est un petit peu genre euh, la river, hein, on va dire ça. Ce que j'appelle la river, c'est que c'est là que les événements vont se dérouler pendant le round. Donc on va venir poser des cartes ici, et puis elles vont, en fonction des cartes qui sont ici, elles vont donner plus ou moins de valeur en fait euh, à la euh, à la zone euh, à la zone qui correspond. C'est-à-dire que quand on regarde une île, ici, on a un 2 euh, en gloire. Un 2 en gloire ici aussi. Euh, voilà, on a, on a des zones comme ça. Et puis, sur ces cartes-là, on va venir poser des cartes. Par exemple, on va venir poser une carte cristal. On va venir poser une carte rivière. On va venir poser une carte euh, forêt. Et puis, à la fin du round, eh ben, euh, le, le cristal par exemple, que j'aurais posé ici, ben, il vaudra 8 en gloire. Donc, si je suis positionné et que j'ai à ma garde euh, du cristal, ben, ça vaudra plus que euh, si j'avais eu de la forêt qui vaudrait 3. Donc, c'est intéressant parce que ça fait évoluer, cette carte-là, elle fait évoluer la valeur que peuvent avoir les terrains euh, de façon plus ou moins aléatoire d'un round à un autre. Vous voyez C'est-à-dire que j'ai peut-être pas intérêt à camper en fait. Je vais avoir vraiment intérêt à me déplacer puis à aller essayer de conquérir d'autres territoires parce que, en fonction de ce qui va sortir ici et euh, de la subtilité de ce qui sortira ici, ben, j'aurai plus ou moins intérêt à aller conquérir ben, plus euh, un territoire de cristal ou un territoire de rivière. Vraiment, c'est euh, délectable. Ici, là, on va avoir des cartes de monstres. Hein, c'est là que vont se présenter en fait les monstres qui vont venir interférer euh, avec vous. J'en dis, euh, dis pas plus. Et puis, on va regarder ensemble le plateau principal avant de s'attarder sur les figurines qui sont elles aussi très très belles. Euh, J'ai un petit défaut là, euh, un petit, une petite remontée de petite bugne. Attention à la qualité. Voilà, donc là, on se retrouve avec le grand plateau de jeu, très très grand plateau de jeu. Vraiment, c'est chouette. Donc là, vous avez euh, des chiffres tout autour euh, du plateau. C'est euh, les points. C'est-à-dire que chaque joueur va venir poser en fait un, un petit cube ici. Et puis, quand il marque des points, ben, il, va les, il va les capitaliser va les capitaliser là-dessus. Puis, ça vous donne une timeline et ça vous permet de savoir ben, euh, quels sont les points euh, en temps réel, euh, la situation en temps réel euh, de la partie. Euh, ici, ben, effectivement, voilà, comme vous avez pu euh, le comprendre, hein, on va venir poser on va venir poser comme ça euh, les îles voilà tac tac hop hop et puis il en faudra une cinquième que je vais pas euh, je vais pas dépuncher tout de suite vous m'en voudrez pas donc voilà on va venir poser les îles comme ça alors après euh, les îles elles pourront euh, elles pourront elles pourraient de ce que j'ai compris euh, se déplacer également euh, euh, sur le plateau en tournant, alors est-ce qu'elle se mélange ou pas, je ne sais pas pour l'instant, hein, euh, on verra, mais en tout cas, voilà. Vous, vous posez les îles comme ça, et puis si vous voulez pouvoir partir à la conquête de cette île en étant positionné ici, ben, si vous êtes sur de la forêt, vous ne pourrez pas passer ici, parce qu'il n'y a pas de forêt, il faudra passer d'abord, ben, sur la, la rivière en l'occurrence sur le monde de la rivière pour pouvoir partir, partir dans la rivière ici intéressant moi je trouve vous ne pouvez par contre aller sur une île euh, que sur une île adjacente c'est à dire que je peux pas être ici puis dire ben, je suis en forêt donc je vais partir là-bas non non non non c'est pas possible je suis en forêt j'ai le droit d'aller ici et c'est tout j'ai pas le droit d'aller sur cette île là il n'y a pas de forêt il faut que je change de, de zone pour et puis en fonction des pièces que vous allez poser ce sera soit des troupes soit des golems soit des héros alors, ça peut être soit et où, ou, hein, vous pouvez agréger un maximum de troupes, et ben euh, vous aurez plus ou moins euh, euh, la capacité de, de revendiquer euh, la zone en question. Et puis, à la fin du tour, et ben, on, on regarde qui a euh, quelle zone, on capitalise les points. Et puis, c'est comme ça que très, très, très, très simplement, euh, le, jeu, euh, le jeu se découle. Allez, si vous voulez, on, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va quand même jeter un œil... Euh, euh, alors regardez là, ça c'est le petit sac <rire> Mistéa Estampillé, hein c'est bien hein Là ici, on va retrouver euh, Les pions d'énergie Donc là par contre C'est juste des petits, euh, des petits trucs en bois Mais ben Bon c'est bien Ça c'est des pions d'énergie Donc ces pions d'énergie ils, euh, ils vont aller sur votre, euh, sur votre carte De personnage hein, directement, euh, directement ici Et puis euh, en fonction des cartes que vous jouez Vous allez agréger de l'énergie et puis, soit la carte, vous la jouez et vous agréger de l'énergie, soit la carte, vous effectuez son effet. Et donc, du coup, vous consommez de l'énergie. C'est vraiment, vraiment, vraiment euh, subtil. Ça, je ne vous les remontre pas. C'est les socles qui vont au bout des, au bout des figurines. Euh, ça, je sais pas encore ce que c'est, mais je pense que c'est les points de gloire. Et puis, ben, ça, ce sont les briques qui vous permettent de capitaliser vos points sur, sur, le, tour de la, sur le tour de la partie. Allez, je vais enlever un petit, euh, un petit troupier. Ils sont trop sympas. Je vais vous en enlever plusieurs. Voilà, voilà. À ah, différents types. Ils sont pas tous pareils. C'est bien ça. Ils se sont embêtés. C'est de la très très bonne figurine. De la très très bonne figurine monolithe. Euh, ouais, c'est vraiment, euh, euh, vraiment top. Tac, allez. On va se regarder ça. Je vais vous les mettre par ici. Donc ça, c'est les petites troupes. Hein. Les toutes petites troupes. Vous voyez sont top, hein <rire> Voilà, donc là, il y, a des, il y a des petites troupes. Bon, il y a un petit peu à débarder, mais pas, pas tant que ça. Pas tant que ça. J'aime bien les petits... Voilà, c'est des petits blocs de pierre, des petits personnages en blocs de pierre. Ils sont chnuts, hein. Et celui-là celui la classe, celui -là. Vous allez voir, on va regarder les héros. Là, vous allez tomber. Avec les héros, vous allez vraiment tomber à la renverse. Voilà. Et celui-là, lui, il sait ce qu'il veut. Lui, Lui, il est en mode, moi, je sais ce que je veux. quoi. Viens me chercher. Voilà, il y a celui-là qui est un peu comme celui d'avant, mais il a, le, il a le rocher dans, dans l'autre sens. Je suis désolé, ils sont tout petits. Donc, on voit mes gros doigts pourris. Mais après, on verra moins mes gros droits pourris pour les autres. Et puis, il y a celui-là aussi. Qui est sensiblement le même que tout à l'heure. Allez, on va regarder les golems. En dessous, ils ont des numéros. Tiens, je ne sais pas si les numéros ont de l'importance. Mais en dessous, ils ont des numéros. Allez, je vais aller vous ouvrir également les golems et les héros. Hop là alors, euh, golem... Golem... Alors les golems, il n'y a que deux types de golems différents. Ah On aurait aimé qu'il y en ait euh, un max. Mais il n'y a que deux types de golems différents. Ça ressemble un peu au personnage de... Euh, ça ressemble un peu au personnage de Rue Noire en fait. J'avais un golem comme ça dans Rue Noire qui, euh, qui ressemblait un peu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez hein, dans, les, euh, dans les commentaires. Il chouette aussi celui-là, hein, moi je trouve. Hein. Vraiment top. Il y a, y a du contenu hein, dans cette boîte, hein. C'est pas n'importe quoi. Hein. Franchement, on se moque pas de vous. Hein. Puis là, vous en avez un qui a les deux points, comme ça. Serré. Vraiment, vraiment. Vraiment au top. Je... Le jeu est difficile à... Enfin, difficile, j'aime pas dire ça. Le jeu m'a paru euh... complet. Il y a plein, plein de notions de jeu qui sont, qui sont très, très sympas. Après, je pense que c'est un jeu où il va falloir prendre le temps de s'y mettre. Voilà. Le premier euh... des héros. Voilà. Beau celui-là. Voilà. Yes. La classe c'est du boucle vraiment très classe ça c'est le premier ça va prendre un petit peu de temps là il y a un petit peu de monde hein. petite déesse au calme belle au ciel hein. attention ça on voit je trouve non, on fait les héros pour l'instant hein. voilà type elfique hein, euh, bien représenté de pas trop vous, vous faire de flou c'est des figurines euh, un peu héroïque fantasy. bon ça ça se redresse hein. C'est rien du tout il coûte ses cheveux puis euh, vous séchez un petit coup puis c'est bon c'est du plastique euh, en un bloc il n'y a rien à monter euh, par contre euh, ouais ça, ça à mon avis ça va être un vrai plaisir est-ce que on les peint je sais pas lui c'est un de mes personnages préférés je le trouve trop Oh, trop trop trop badass trop badass sur la boîte il est déjà bien badass et je le trouve très classe vraiment il est trop trop beau ouais. est-ce qu'on peint des figurines de jeux de plateau c'est toujours la question que je me pose alors je ne cache pas que pour vous présenter la partie je le ferai peut-être pas mais là elles sont tellement belles que, euh, ouais, je vais peut-être, euh, à terme, je les peindrai peut-être. Mais bon, il y a tellement de choses à peindre. Mais ceux-là sont tellement jolis que, euh, que je me tâte. Allez, encore deux héros, puis après on passe aux méchants, qui sont absolument splendides. Donc là, on a un personnage un peu plus euh, soft, un peu plus en mode euh, en mode voleur. C'est bien, hein, parce que comme d'habitude, hein, on, on, on, hein, on reprend des styles, des styles bien connus, hein, de World of Warcraft ou des choses comme ça. Hein, euh... Oh, c'est Groot. jume mmh. paix oh Groot. Voilà, là, on a une espèce de personnage. Il, il est double en fait. Il y a deux persos. Ils sont, euh, ils sont top, les jumeaux. Là. Vraiment, euh, vraiment vraiment top. C'est bien parce qu'il y en a pour tous les goûts. Hein. Vous choisissez votre personnage. On a dit 5 joueurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personnages de disponibles, 7 héros de disponibles. Et il euh, y a 5 euh, euh, joueurs. Donc, de toute façon, le monstre le moins, le moins fun. Ouais, alors moi, là, euh, non. Euh, clairement, je dis non. Une espèce de tête de taureau avec des bras minuscules sur des grosses pattes. Là, je dis non. Mais la figue est belle. Mais moi, je dis non. Ça ne me, ça me fait pas rêver. Par contre, après, tout me fait rêver. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec un espèce de gros badoum comme ça, là à double visage, avec plein de bouches, et des yeux mais au milieu, <rire> des yeux mais au milieu, voilà. Je ferai des macros euh, comme je fais euh, les macros d'habitude euh, sur ma page YouTube, avec un éclairage bien chiadé et puis euh, et puis avec le plateau tournant, hein, vous inquiétez pas. Ici là on a un truc un peu euh, genre Resident Evil, avec un espèce de fouet euh, qui, c'est un espèce de truc qui est en train de, de, de, de, de tourner. Euh, comme quelque chose qui est en train de tourner dans votre frigo, vous voyez. Ah tiens chérie, t'as vidé le frigo, ça sent bizarre. Voilà, il y a ça. Elles sont très belles, les figues. Hein. Très très très belles. Vous voyez à peu près la taille en fonction de ma main. Hein. C'est à peu près la taille euh, classique. Waouh, c'est fin. C'est très très fin. Très très très fin. Le visage est tout dessus. Elle a un masque en fait sur le dessus. Et euh, voilà. je trouve que maintenant, en monobloc, comme ça, on arrive à faire des choses tellement jolies que souvent, je me demande pourquoi on nous impose encore euh, de monter nos figues. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, on aime, bien, euh, on aime bien changer les armes ou des trucs comme ça, mais pff, la plupart du temps, on n'a qu'une seule pause de proposer. Donc, je ne vois vraiment pas l'intérêt finalement de monter ces figues. Ça, c'est superbe. C'est un espèce de dieu du vent. Waouh. Wow. Ça, moi, je trouve ça superbe. Ça, ça mériterait... Un... Ça mériterait de ne pas passer dans mes mains en peinture, mais plutôt de passer dans les mains d'un ou de, et, et, et d'avoir un bel aérographe, vous voyez. Un truc vraiment, vraiment bien chiade, quoi. C'est dommage, c'est dans mes mains. C'est <rire> un espèce de truc absolument génial c'est un arbre avec un espèce d'ordinateur dessus qui est en train d'être pris dans l'arbre en fait alors c'est pareil hein, au niveau des au niveau des des, des figues enfin des monstres je trouve qu'ils ont fait preuve d'une originalité assez incroyable et j'ai vraiment hâte de découvrir avec vous le fluff qu'il y a derrière quoi. parce que je pense qu'au niveau fluff c'est pareil je m'intéresse rarement au fluff des jeux mais là, je vais, me, je vais me forcer. Alors là, ici, vous avez toute l'épée à, à redresser. Elle a été penchée euh, volontairement. Il faudra la redresser euh, pour, euh, pour jouer. Voilà, c'est pareil. Vous prenez le temps de le faire et, euh, et ça va bien se passer. Très, très, très, très beau personnage. Vraiment top. Chouette, hein voilà, c'était une première présentation, un premier unbox. Là, vous avez presque, presque tout vu. Je vous montre les cartes. Allez, on regarde les cartes très rapidement. C'est pour, un... pour voir un peu graphiquement de quoi il retourne. Je vais quand même vous montrer ça. Euh, allez, on va commencer par cela. Voilà, je vais ouvrir ça. Attention c'est la problématique de ne pas avoir euh, d'ongles et la galère. Donc voilà, tout un paquet de cartes. Donc, ça, c'est plus les cartes euh, qui vont être à votre disposition pour jouer. En gros, c'est votre deck. Et euh, on va, euh, je vais vous le montrer sur ce, sur ce, sur cette grande caméra là. Je vais enlever celle-ci. Voilà, voilà. On a, euh, on a des cartes de couleur. Et en fonction des couleurs, en fait, en fonction de la couleur que, de, de, la, de la carte, on fait, on fait des choses différentes. Ça, euh, c'est plus les cartes rouges, c'est plus des cartes qui vont euh, vous permettre, en fait, euh, d'acquérir de la puissance. Et, euh, et du coup, euh, qui vont agir beaucoup sur le plateau. Notamment, bah, là, on téléporte le héros, par exemple, ici. Euh, sur cet effet-là, on téléporte le héros. Je vous rappelle que vous avez des planches qui vous expliquent ce que font toutes les cartes. Donc ça, c'est plus les cartes rouges. Ça, les cartes jaunes, c'est plus euh, des cartes qui vont améliorer la valeur, par exemple, des terrains que vous avez euh, conquis. C'est-à-dire que là, on améliore les terrains, les terrains forêts, par exemple. Euh, les cartes vertes, c'est plus des cartes qui vont se capitaliser sur votre plateau de jeu, de plateau de joueurs. D'accord et qui vous permettent ensuite d'influer de façon permanente sur votre deck et sur les autres cartes. Donc ça c'est plus les cartes vertes. Et puis les cartes bleues, ce sont plus des cartes qui vont améliorer les compétences de vos personnages en jeu. Que ce soit vos golems, vos troupiers, vos héros ou vos fortifications que je vous présenterai euh, un petit peu mieux euh, lors de la partie. Euh... Je le redis, quand j'avais... Euh... Googleisé euh, le jeu. Euh, J'étais un petit peu resté sur ma fin, sur euh, sur, euh, sur les images. Je trouvais que les images qui étaient dans le bouquin étaient vraiment, vraiment belles, mais que derrière, euh, j'avais un petit parti pris sur les cartes. Je me disais, ouais, bof. Euh, là, je, je retire vraiment euh, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai pu penser. Je trouve ça euh, vraiment très beau. Vraiment très, très beau. Je suis obligé de le dire. Euh, je trouve ça très, très chouette. On va ouvrir. Après on va faire doucement, on va ouvrir le paquet de cartes qui est par contre là plus les cartes qui vont être jouées sur le second plateau, hein, vous vous rappelez il y a un grand plateau puis il y a un second qui, euh, qui lui euh, explique en fait, euh, donne la trame de, de, de la partie. Euh, voilà là c'est très très très chouette, on a des infographies là dessus qui sont, qui sont vraiment de toute beauté. Euh, on est sur un jeu où euh, il ouais, y a une vraie, vraie, vraie, euh, une vraie qualité, euh, une vraie qualité quoi. C'est très beau, franchement c'est très beau, c'est féerique, ça, euh, ça fait voyager quoi. On regarde les cartes et euh, elles sont toutes belles, voilà, c'est simple. Elles sont toutes belles, on dirait euh, une espèce de voyage en fait. Euh, alors après on regardera plus en détail, hein, mais et puis là vous avez les cartes des personnages, voilà ça c'est les monstres avec des caractéristiques dessus c'est vraiment vraiment vraiment vraiment vraiment vraiment cheré voilà je termine je termine là dessus pour pour ce unbox vous voyez, vous voyez les cartes des, des héros c'est très très beau très très beau j'adore ce perso je trouve que ce perso là il, il déboîte voilà, j'en termine là pour ce, pour ce premier Unbox, euh, parce que je veux pouvoir rentrer en détail en maîtrisant vraiment mon sujet. Et puis, je vous donne rendez-vous euh, sur, sur ma page YouTube, et puis on regardera ensemble, plus en détail, toutes les qualités et toute la diversité de jeux que vous propose Mystéa, distribué par Legion Distribution. Et euh, qui va bientôt sortir euh, dans les bonnes crèmeries d'ici la fin de la semaine, voire, allez, on va dire fin du mois au plus tard. Je vous embrasse tous et je vous souhaite un bon week-end. Voilà, ce Unbox, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ça aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur le contenu de cette énorme boîte, hein, près de 2 kilos. Il y a beaucoup de choses, ça fait plaisir d'avoir comme ça un contenu aussi foisonnant. Le jeu évolue, je l'ai déjà dit, je ferai une deuxième vidéo dessus pour vous présenter des phases de jeu et puis un petit peu vous permettre d'appréhender au mieux les mécanismes. Je vous remercie à tous, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao